Le désir de ce film, le départ de ce film, il arrive comment euh, Il arrive euh, par hasard en, en lisant un livre euh, que, que Voilà, j'ai même pas un, un livre, c'était en lisant un article en fait sur internet qui, euh, qui euh, c'était marrant, c'était un, un article en fait qui, qui montrait c'était une blague à la base, à la base où l'auteur disait que euh, au Moyen-Âge, on était beaucoup plus socialiste que, que François Hollande. <rire> Donc, euh, alors je pensais que c'était une blague, et puis après, l'auteur énumérait, en fait, tout ce qu'il y avait au Moyen-Âge d'aspects de, de, euh, solidaires, etc., sociaux, quoi. Donc, euh, il y avait une petite partie dans cet article sur les, les femmes, qui, euh, moi, comme tout le monde, hein, je pensais que c'était les femmes soumises, etc., le droit de cuissage, tous ces trucs... Euh, et en fait, euh, donc pas du tout et puis euh, l'article invitait à lire le, ce livre hein, donc La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud que j'ai lu et euh, par curiosité au début, hein, vraiment comme ça et puis en fait le livre j'ai trouvé plein de trucs marrants enfin il y a plein d'anecdotes en fait euh, c'est un livre assez court euh, et il euh, y a plein d'anecdotes sur euh, toutes les, les étapes en fait d'émancipation de, de la femme euh, dès le début du Moyen-Âge jusqu'à Jusqu'au 14e siècle. Et, euh, et puis bah, voilà, ça m'a inspiré et puis ça m'a donné envie de faire une sorte de film à sketch. Quoi. Donc en fait, le, toute la partie centrale du film, à partir du moment... Euh, C'est-à-dire une fois qu'on a passé Euphrosine avec Le Miel de Lotus, qui est, un truc totalement, qui est une légende que moi-même j'ai inventée, qui n'est pas du tout dans les livres d'histoire. Mais à partir de ce moment-là, toutes les, toutes les, tous les petits sketchs qui sont assez rapides, jusqu'à Jeanne d'Arc, sont vraiment euh, puisés dans ce livre-là. Donc le cœur vraiment du film. Quoi. Euh, voilà. Après, le, le film n'est pas non plus une adaptation euh, de ce livre, parce que ça reste une fiction euh, totalement. Mais euh, c'est comme ça que l'idée est venue. D'ailleurs, au générique, il y a quelqu'un qui est crédité. Enfin, tu avais un conseiller sur. Euh, le historique sur l'histoire sur sur, sur les, la véracité de ouais. des, des, je sais plus son nom je crois je bah ouais, Thomas Lienard c'est un médiéviste de la Sorbonne en fait que qu'un ami à moi connaissait et je lui ai fait lire le scénario alors même que j'étais pas forcément tenu de le faire vu que je faisais une fiction en plus une fiction un peu burlesque décalée et tout donc j'étais pas forcément tenu de de faire vérifier ce scénario là par un historien en fait ça me faisait marrer en fait enfin ça me... J'aimais bien l'idée de faire le grand écart entre un truc euh, euh, imaginaire, onirique, et puis, euh, euh, et puis euh, une, une, véra, une véracité historique. Donc j'aimais bien les deux, quoi. de faire cohabiter les deux, quoi, sérieusement. Et, euh, et donc il a voilà, il a compris que le scénario n'était euh, quand même pas dans une logique d'authenticité... Euh, euh, mais euh, il a dit, euh, sinon, les, les, les anecdotes, les faits rapportés sont... Euh, les a validés, quoi. Plus ou moins. Alors, puisqu'on est dans la, dans la question de véracité, juste pour avoir un peu, comme ça, un repère géographique, euh, ce qu'on ce qui, ce qu voit dans le film est intégralement tourné dans, dans la région, dans le, dans, dans le coin. C'est ça Oui. Tu, tu peux resituer un peu les... euh, Oui, bah alors, j'ai tourné... Euh, euh, j'ai tourné donc à à Temps, donc l'église là où il y a les deux théologiens, là avec le miel de Lotus, donc ça c'est l'église de Temps, qui est à vinborg là, vers Douvres. Euh, alors j'ai rajouté, j'ai triché, j'ai rajouté un, un dôme byzantin sur l'église. Donc voilà, euh, ouais, un peu sacrilège, mais bon, je ne pouvais pas aller tourner en, en Turquie, donc euh, voilà. Euh, Ensuite, j'ai tourné à Mortin. Alors, je ne sais pas si des gens connaissent un peu Mortin, parce qu'en fait, c'est un peu loin d'ici quand même. Quoi. Ça doit être à une heure. Donc, Mortin, euh, euh, j'ai tourné euh, plusieurs trucs hein, La Fontaine, la, la, la, Casta, la Cascade, l'Abbaye voilà. euh, Blanche aussi. L'Abbaye avec les deux, euh, les deux euh, bonnes soeurs là, qui, qui donnent des ordres aux, aux garçons. Là. Euh, ensuite, il y a eu. Il euh, euh, y a eu quoi d'autre Le, le, le, les pavillons, là, c'est... Euh... Ouais, les pavillons, je sais plus, le bled, c'est entre Cagny et... Bon, j'ai tourné à Cagny, hein, euh, euh, Entre Cany et Caen, il y a un bled, je sais plus où ils ont construit une zone pavillonnaire relativement récente, je sais plus quand ça s'appelle. Voilà. Euh, le, le pavillon, par contre, le pavillon, euh, donc, où euh, se passe euh, le euh, à l'intérieur, la maison, quoi. Ouais. Euh, c'est tourné à tierceville euh, voilà pour ceux qui. <rire> euh, et ensuite, il euh, y a quoi d'autre Ah si, non voilà, oui oui, on a tourné beaucoup de scènes à Saint-Gabriel-Brécy. Voilà. Euh, le... Il y a des gens qui acquiescent dans la salle. Ouais, c'est vrai. Saint-Gabriel, euh, ils nous ont laissé tourner plein de trucs, ils étaient super sympas. Donc dès qu'on ne savait pas où tourner, on allait là-bas parce qu'en en fait, il y avait tout. Il y avait un jardin, une église, un corps de ferme. Il y avait vraiment tout. Donc. Euh... Voilà les pommiers là, les, les pommiers euh, qui qui sont en forme de. Ouais, voilà. Euh, c'est là-bas, le verger là, voilà, c'est là-bas. Euh... Voilà, il y a Pierre Pont aussi. Pierre Pont, là, le, le lac avec les sauts pleureurs pleureur. Grateau bien sûr. Bravo. Euh... Grateau le château de Grateau qu'est-ce que c'est euh, le château de Chinon hein, dans le film hein, bon. un château en ruine mais très beau euh, voilà ensuite euh, ouais, c'est à peu près le principal quoi euh, non en fait il y a une volonté de, de jouer avec les clichés en fait donc en fait c'est très cliché c'est fait exprès hein. donc euh, les garçons qui jouent évidemment je connais, je connais des filles qui jouent à à ce genre de jeux vidéo, c'est pas la question, ou des filles qui font du rugby. Mais il y avait l'idée de, de montrer des clichés dans un premier temps, euh, exprès, et après ensuite, quand on arrive dans le Moyen-Âge, de, de les retourner totalement. quoi. Donc euh, où là on a des, bon, bah, voilà, des, des, des femmes plutôt euh, fortes euh, qui tiennent tête aux hommes. C'était plutôt ça l'idée en fait. Euh, Et avec, avec un souci quand même un peu je, de réhabiliter un peu le Moyen-Âge, ce que tu, tu disais tout à l'heure. Le Moyen-Âge, c'est une période historique pendant longtemps, dont on a dit que c'était une période très obscure dans l'histoire, etc. Depuis, il y a un certain nombre d'historiens et d'écrivains qui ont, euh, comme tu le soulignais tout à l'heure, euh, dit que pas aussi, euh, pas le, le, le, le moment de, de, du Moyen-Âge n'est pas ce moment aussi sombre et, et presque préhistorique justement euh, dans, dans l'histoire, mais, mais un moment véritablement aussi où il s'est passé des choses. Euh, T'avais ce souci de... de... Parce qu'on voit bien, juste, euh, à un moment du film où on est avec les Romains, où euh, on passerait de cette période où les Romains sont des barbares, hein, Michael Manzdale en parle presque comme ça, je crois, à un moment donné, et donc plus tard, on arriverait sur le Moyen-Âge, qui serait finalement presque déjà une espèce de, de, de, de moment dans l'histoire, comme ça, euh, civilisé, quoi. T'avais ce souci, là, d'éclairer ce moment-là, ce moment historique, sur, sur cette question-là bah, tu avais l'air de dire tout à l'heure par rapport à ce livre que tu avais découvert. Oui, oui, non, bah oui, euh, en fait, euh, le, le, le sujet des femmes au Moyen-Âge était presque plus un prétexte, un prétexte pour parler, euh, euh, pour parler bah, du Moyen-Âge en général, quoi, pour le, le réhabiliter, et puis éventuellement pour, euh, évent, éventuellement, hein, pour, faire, pour faire réfléchir à aujourd'hui aussi fin, bon, de ce que ça peut nous apporter, quoi, euh, et surtout il y avait l'idée euh, bon ça je pense que vous l'avez peut-être vu dans le film il y a l'idée vraiment d'un d'une histoire plutôt par cycle en fait que par euh, ligne droite qui va toujours vers le progrès euh, sans s'arrêter jusqu'à l'extase euh, totale euh, donc euh, donc effectivement ça c'est une idée qui est qui depuis 200 ans euh, est plutôt euh, dans la plupart des, des esprits euh, c'est les lumières quoi en fait en gros. Et puis donc il y avait l'idée vraiment de ouais, de montrer que en fait y a, on a plutôt, ça fonctionne plus par âge d'or quoi. Pour enfin, bon, moi le Moyen Âge c'est un vrai âge d'or, vraiment. Euh, alors pas tout le Moyen Âge, mais une période, je sais pas, on va dire à partir de l'an 1000 jusqu'à enfin, 12e, 13e siècle. Et après j'ai vu moi de ce que j'ai lu comme une chute quoi. Alors qu'on nous raconte plutôt le contraire, puisqu'on nous dit il y a de la Renaissance, l'âge classique, machin et tout. Euh, et moi, j ai, j ai, j ai, je me suis amusé en fait à, à retourner le, comme à retourner un peu l'histoire, euh, euh, comme une crêpe un peu. Euh, euh, non pas que je pense que j'ai raison, mais que les autres ont tort. Mais je veux dire, c'est juste que euh, c'est bien de voir un autre côté quoi, du truc, de, de rétablir un peu la balance quoi. Donc, euh, donc, effectivement, voilà. Euh, c'est clair que mon film n'est pas euh, une, une, euh, un, éloge, un éloge du progrès, quoi. Et de... Voilà, donc, ça c'est sûr. <rire> donc, euh, oui, j'ai cumulé en fait des choses qui font que je ne me prends pas au sérieux. Et, euh, et c'est vrai que, du... mais par contre, les adultes sont exclus de mon film, quoi. Il y, y a soit un. un un très vieil homme soit des enfants et en fait l'idée de cycle en fait c'est qu'en fait ce vieil homme est un enfant et ses enfants sont en fait un peu des adultes et voilà c'est un truc un peu comme ça euh, donc euh, voilà mais après il y a l'idée oui buissonnier de ne pas écouter en général ce que disent les, les adultes qui sont à un âge de pleine puissance euh, et euh, voilà, mais en tout cas, vos remarques, je les prends. Le texte, tu disais aussi euh, qu'ils ils étaient, ils étaient bien pour improviser. C'est-à-dire, en fait, tu, ils ont improvisé véritablement. Tu as gardé des choses de, de leur improvisation C'était pas des choses précises écrites que tu leur as fait apprendre et, euh, comme... Non, non, bah si, j'avais un, un texte extrêmement précis. Euh, mais euh, j'ai gardé quelques improvisations. J'en ai fait pas mal, mais en fait, j'en ai, ai gardé peut-être, je passe, 5 ou 6. Euh. Par contre, là où ils improvisaient pas, c'était au niveau du trou quoi, qui est quand même la chose la plus importante dans le jeu, quoi. C'est comment tu vas dire cette phrase-là, Et ça, très souvent, je leur disais, bon, écoute là, ok, on en a fait deux, là, deux prises, c'était bien. Euh, maintenant, la troisième, tu fais vraiment comme tu le sens. Tu, tu ne m'écoutes pas, euh, joue-le vraiment comme comme as envie de le faire, quoi. Et là, pour le coup, j'ai gardé beaucoup de ces trucs-là, quoi. Peut-être, ça représentait peut-être. Euh, un tiers du film quoi euh, où là ils sont euh, ils n'ont pas d'indication c'est-à-dire qu'au niveau du ton euh, ils sont euh, laissés euh, ils sont ils, ils, ouais, ils sont les livrés à eux-mêmes quoi ils, ils, se, ils se débrouillent plutôt pas mal et euh, voilà après pour ce qui est des indications de, euh, de positionnement devant la caméra de telle action euh, pour prendre un objet machin effectivement là c'était c'était très précis quand même euh... mais bon ça c'est pas pour moi c'est pas le vrai jeu d'acteur c'est euh, des choses plus c'est des trucs plus terre à terre quoi. Du coup tu leur avais quand même donné des indications générales sur le ton euh, parce que ce film a un, un ton, un rythme faut, ça va peut-être d'en parler qui est quand même très particulier hein, qui est une addition de plein de choses, le fait que ce soit des enfants euh, le fait qu'on qu qu joue à faire croire que, euh, euh, enfin, comme, comment être d'ailleurs euh, finalement davantage dans une fiction euh, qu'en prenant euh, des, des, des personnages dont on sait évidemment qu'ils ne peuvent pas être là pour représenter. On n'est pas dans la représentation vraiment, c'est-à-dire que cet enfant ne peut pas représenter Jésus. Enfin, y a, et il euh, y, y a ça, il y, y a le rythme lui-même du film, et puis il y a cette musique toujours très... Euh, qui, qui elle-même un un, apporte un décalage encore toujours à l'image, au, au, au rythme, etc. Donc est-ce au départ, tu leur as donné quand même des indications générales sur, euh, euh, pour, sur le film que tu, tu étais en train d'essayer de faire Enfin, c'est quoi les clés Il y a quand même, si tu dis que tu diriges pas, ok, mais il devait quand même bien y avoir quelques clés comme ça pour leur dire quels étaient un peu les comportements, l'attitude qu'ils devaient avoir euh, pour jouer. Oui, il bah y avait j'ai dit un truc, hein, vraiment j'ai pas dit grand chose je leur ai dit euh, il faut que ça soit drôle ouais, d'accord euh, et je leur ai dit euh, c'est un peu comme si euh, je, leur, je leur ai dit ça c'est un peu comme si moi j'étais justement une des, des, une des petites filles là, et que j'avais écrit un scénario euh, où euh, les filles sont géniales et les, et les garçons sont nuls quoi. comme dans la cour de récré quoi. donc donc euh, Enfin, moi, quand j'étais petit, euh, les filles, elles étaient nulles, quoi, je veux dire... Euh, et nous, on était super, donc il y avait un truc un peu comme ça. Et c'est ça, donc ça, c'est un peu caricaturé, enfin, les, les personnages sont un peu caricaturés volontairement. Euh, mais il euh, y avait ce truc-là, donc... Euh, alors, euh, je sais pas, par exemple, la scène du potager, euh, elle l'avait bien compris quand elle lui dit euh, « Dégage, espèce de petite abruti, t'es un clown et », tous ces trucs-là, euh, Elle avait tout à fait saisi le, le truc. Et les garçons, euh, pareil, ils, ils, ils avaient compris qu'ils jouaient, euh, euh, d'ailleurs sans se vexer, qu'ils allaient jouer euh, des, des personnages euh, à la fois euh, bêtes, euh, timide, enfin euh, pas courageux du tout, euh, méchants, euh, autoritaires, enfin bref, tous les trucs les, et, et en fait, Ils se sont amusés, quoi. En fait, c'est toujours pareil, c'est que il n'y a rien de. Il n'y a rien de plus agréable que de jouer un rôle de méchant. C'est vraiment parce qu'on se lâche quoi, pour une fois, fois qu'on peut être méchant sans qu'on nous en veille. Alors, euh, du coup, ils, ils se sont fait un malin plaisir de le faire. Quoi. Euh, donc mais c'est vraiment la seule indication pour de vrai. Après, une fois qu'on était au jour le jour dans telle scène, je ne leur rappelais pas tous les jours tu sais, c'est un film comme ci, comme ça. Euh, non, c'était pas, pas du tout euh... le seul truc que je, que je supportais pas c'était quand, quand ils faisaient de la récitation mais ça ils le faisaient parce qu'ils étaient fatigués ou parce qu'ils étaient mal réveillés ou, et, et là ça, ça se mettait à réciter comme un, comme un mauvais spectacle de ou comme une mauvaise poésie récitée à l'école et, euh, et là je leur disais non, non, attends, là tu, tu vois que ça va, ça va pas aller tu, on n'y croit pas une seconde il faut que tu et là je leur disais juste, bah, fais-le comme dans la vie, qu'est-ce Qu qui se passe Qu'est-ce que tu ferais à la place de ce personnage Tu dirais quoi tu, tu ferais quelle tête Voilà, et puis c'était bon. Mais ça, je l'ai dû, dû le dire trois fois. Je n'avais pas besoin. Parce que. Ouais, C'est bête à dire, mais c'était des enfants euh, intelligents, quoi, en fait. Donc non, mais mais du coup, euh, ils comprenaient. Ils comprenaient euh, beaucoup de choses que, que du coup, j'aurais j'avais pensé moi initialement devoir leur dire euh, tous les jours quoi. un peu comme du dressage quoi. en fait c'était pas du dressage hein. parce que j'ai vu des tournages où vraiment c'était du dressage d'enfant donc euh, ça m'avait un peu déprimé mais bon bref, euh, là non, c'était l'inverse parce que bah, je sais pas y a les... au cinéma on c'est est souvent ça justement on est... on est souvent premier degré en fait On arrive, dans la... on arrive dans la salle, on regarde un film et puis on est plongé dedans. Et puis à la fin, on doit ressortir. Et je sais pas, y a... moi j'aime bien que ça se passe par degré, quoi, enfin par étapes, Et que, y a... que le spectateur soit... se sente un peu accompagné. Quoi. Euh... Bon, ça veut pas dire que je vais faire tout le temps comme ça. Mais, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que sur les deux films, c'est le cas, oui. et, euh, je sais pas, pour, Cocteau disait que la mythologie, qui était quelque chose de faux à la base, finissait toujours, avec le temps, euh, par euh, devenir quelque chose de vrai. C'est-à-dire que la puissance du symbole, et, etc., la signification des mythes, euh, au final, euh, devenait véritablement quelque chose de, de, de véritable quoi, dans, dans, dans, dans l'histoire. Alors que l'histoire, elle, c'était des éléments vrais, qui finalement devenaient des éléments vrais, et, et puis on pourrait le dire comme ça rapidement, politiques, et instrumentalisées, et qu'au final, sans doute, euh, les mythes nous enseignaient beaucoup plus de choses vraies que euh, l'histoire véritable. Et là, je trouve que quand c'est Michael Lonsdale, qui est quand même, euh, voilà, comme monsieur le disait tout à l'heure, qui, qui est parti d'ailleurs, mais euh, quand il parlait de Lonsdale, le, qui, qui, qui, qui, qui, quand on le voit à l'écran, Lonsdale, c'est toute la puissance du cinéma, c'est toute la puissance du mythe, c'est toute la puissance de, de, de, de, de, de, de, de la fiction, etc. Donc quand c'est lui qui est là, et qui raconte, et que c'est sa voix qui parle comme ça, alors c'est de l'histoire, c'est de la mythologie, je ne sais pas bien, mais en tout cas, il y a une ambiguïté comme ça toujours. Euh, en plus, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de malice dans la façon qu'il a de le dire, de le raconter avec sa petite voix, tout doucement, etc. Qui vient porter quelque chose dans le film de euh, on joue à raconter des histoires, mais en jouant à raconter des histoires, quand même au final, ce qui va rester ça va être quelque chose de très juste et de très vrai. Quoi. Et, euh, et, et je pense que, comme le disait Thomas tout à l'heure, la scène, la séquence à la fin dans la voiture de ces deux personnages, de, de, de, voilà, d'une certaine manière, euh, c'est une conclusion un peu à tout ce que le film amène petit à petit vers, voilà, alors on, a joué, on aura joué beaucoup, on s'est amusé, on est allé convoquer euh, Jésus, Jeanne d'Arc, etc. Et C'est michael Lansdale qui nous raconte tout ça. Mais ça vient mettre un terme un peu à euh, ce qui pourrait être du registre de... Euh, on s'invente et, et on s'amuse, et on s'invente et on s'amuse. Mais quand même, on est vraiment en train de voir. On vous a raconté vraiment quelque chose de très sérieux. Quoi, et, de, et de très vrai, d'une certaine manière. Sauf que le narrateur, là, en tout cas, dans ce film-là, et du coup, je n'ai pas vu le... le, le, le je suis désolé, le, le précédent, mais il a un peu cette fonction-là, en fait finalement, d'amener vers ça, vers ce moment où on se dit, ok, là, il y a quand même ce propos-là, qui a un propos vraiment véritable, un point de vue sur, sur, sur, sur tout ce qu'on nous a raconté jusque-là.